Et donc, rebonjour et, euh, et bienvenue. Enfin, Moi, je suis très content de voir que la salle est remplie. Et du coup, j'espère que je vais être à la hauteur. Euh, dans ce, Juste pour préciser un peu l'intention de, de cette conférence, euh, ma première intention, ça va être de poser des questions sur euh, notre métier, euh, notre activité professionnelle, et notamment quel est son impact ou la relation qu'on a euh, vis-à-vis d'elle nous-mêmes Vis-à-vis -vis de la société et vis-à-vis -vis de l'environnement. Donc, euh, là. Euh, juste un petit, une petite question et, qui est développeur dans la salle À peu près tout le monde. J'aurais dû poser la question inverse qui n'est pas développeur Et je, pour avoir une idée, quel métier vous faites euh, Juste, vous pouvez le, le dire très fort, comme ça, on entend à peu près. Ouais, Télécom. Télécoms. La recherche, la recherche. Oui. Recherche. Dans la recherche. Ok. Euh, je vais, je vais parler de développement web parce que les exemples que je vais prendre sont sur ça, mais je pense que ça peut s'appliquer après le principe à pas mal de métiers, mais on pourra en reparler par la suite. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien ou pas C'est bon. Euh, voilà, donc je posais des questions que je vais essayer de, de faire un peu impertinentes, mais si voilà, si je suis si je les pose bien et que vous les trouvez justement impertinentes, euh, je vais vous inviter à changer de perspective, à projeter autre chose peut-être dans votre métier et voilà, se dire peut-être un, un futur possible ou quelque chose de potentiel. Euh, donc on est ici sur une montagne, comment on fait pour aller de l'autre côté En fait, il va falloir se déplacer, voyager. Et pour ça, je vais essayer euh, modestement de donner quelques pistes, en tout cas les éclairages que j'ai pu euh, moi rencontrer dans mon expérience, voilà pour essayer de donner, voilà de un peu aider à, à faire le chemin. Euh, mon expérience, je vais prendre les exemples sur ça, euh, ça va être sur une expérience de développeur, de développeur web. Euh, j'ai commencé, c'était en 2002, et, enfin, voilà, et j'ai changé pas mal de boîtes. Euh, je pense que c'est assez, j'ai l'impression que c'est assez classique. Et aujourd'hui, j'en suis à remettre en question la, le côté logiciel. Et notamment, je, alors je vais essayer de le dire euh, simplement parce que je suis en train de, de le construire, mais pour moi, c'est plus de développer euh, un tissu d'acteurs locaux euh, qui sont acteurs de la, qui ont un impact positif en termes de so, euh, sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est les choses qui, qui vont me toucher. Mais après, chacun va choisir son, sa voix, ou je vais en reparler tout à l'heure. c'est euh, Quand je secoue, je crois que ça clique. Euh, mais pour revenir au début de mon parcours, c'était à, à l'école. Pour moi, l'informatique, ça a été une révélation. En fait, bon, j'aimais bien un peu ça, mais le développement, ça m'a réconcil euh, réconcilié un peu avec le, bah, les études déjà. Et puis après, euh, le premier boulot, tiens, c'est super, j'apprends plein de choses. Je découvre, j'arrive à réaliser des choses assez vite. Euh, au fur et à mesure, je rencontre des collègues qui sont super sympas et en plus, ils sont brillants. Euh, je peux changer de boîte. C'est un métier en plus où on... On résout des problèmes intellectuellement, c'est super nourrissant. Et, et en plus, humainement, on rencontre vraiment des gens qui sont passionnés. Euh, et en plus, c'est un métier qui recrute. Aujourd'hui, quand on parle, je, ça m'est arrivé plusieurs fois de changer de boîte, et chaque fois je vois mes parents qui sont oh, « mais euh, ça va aller ben, ?»« Mais oui, ça va aller. Euh, » on, on part d'un boulot, on en trouve un autre dans la foulée. Et en plus, il voilà, y, y a des boîtes qui nous cherchent et qui proposent des conditions assez sympas. Donc, il y a un côté magique dans l'informatique. Et en même temps, à force de changer d'entreprise, de changer de projet, changer de client, changer de, euh, de, de collègue, euh, changer de langage, dans le langage, changer de framework, dans le framework, changer de version, il euh, y a un petit peu un côté de... Ben, c'est jamais fini, quoi. On est toujours... Bien, toujours oh, je, vais, je vais arrêter la, la souris, je vais cliquer ici, ça ira mieux. Euh... Toujours ce, cette idée de ouais c'est jamais fini et puis personnellement je commençais à sentir un, un petit peu une, un peu une usure quoi et en plus là j'ai pris une image de, de nuage mais il y a aussi ce côté euh, virtuel dans le cloud et qu'est-ce que j'ai fait est-ce que c'est palpable donc non seulement j'ai l'impression que c'est toujours un, un changement et jamais terminé mais en plus je l'ai jamais dans les mains quoi et, euh, et du coup un petit le mot que je mets aujourd'hui dessus c'est l'obsolescence programmée alors c'est toujours mes tensions personnelles, mais pour moi l'obsolescence programmée, je la vois au niveau matériel. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair au niveau de la gestion des déchets électroniques, la consommation électrique. On sait que notre métier s'appuie là-dessus, et en même temps, on sait pertinemment que c'est pas très bien géré de ce côté-là. Donc pour moi, il y a un petit quelque chose qui me. Dix minutes. Ah oui. Alors je vais aller accélérer. Bon, une, une tension, Donc, au niveau matériel, au niveau de ce qu'on produit, qui au bout d'un an est déjà obsolète, ou on le change, euh, et au niveau humain, est-ce que finalement, on n'est pas nous-mêmes euh, euh, embauchés, consommés pour produire quelque chose, et puis après, on peut toujours embaucher quelqu'un d'autre pour euh, continuer ou re recommencer Donc il y a vraiment des questions, en tout cas, euh, ce que je vous invite à faire, c'est penser là, maintenant ou plus tard, comme vous voulez, de vous dire, est-ce que dans mon métier, j'ai des tensions et essayer de les observer, de commencer à les observer. Ces tensions, c'est euh, je rentre le soir, je suis stressé, je me fâche un peu avec les collègues, et ça se passe souvent. Euh, Ce n'est pas forcément à cause des collègues, c'est peut-être aussi le boulot. Tiens, il euh, y a des livraisons, je ne suis, suis pas tranquille. Euh, le week-end, je suis stressé, je pense, je pense tout le week-end au, au boulot. Je ne dors pas très bien, j'ai mal au dos, euh, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des tensions Essayez de mettre des mots dessus. C'est un début. Ensuite, évidemment, on ne va, va pas faire que du développement dirigé par les tensions, on va aussi rêver. Est-ce que dans votre métier, vous avez des choses qui vous plaisent, qui vous prennent au tripes qui vous, qui vous touchent, qui vous motivent, qui vous font plaisir, sourire Est-ce que, euh, est que vous avez ça au boulot Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi aux, auxquelles vous rêvez, mais que vous, qui ne sont pas accessibles aujourd'hui dans votre travail Donc poser ces questions-là, c'est un début, en fait. Et moi, par exemple, quand je pense à ça, je me dis, j'ai envie d'être utile, et donc d'avoir des feedbacks de gens qui me disent bah, « je suis content, euh, ce que, ce que tu as fait, même si ce pas grand-chose, ça m'a servi. » Et j'ai envie aussi d'être tranquille, d'être euh, serein sur euh, à la fois rentrer le, au, le soir euh, et me dire bah, « voilà, je peux couper, euh, passer une bonne nuit, être en famille et, et avoir l'esprit à autre chose. » Et aussi me dire bah, « tiens, euh, ce que j'ai fait, j'ai un impact qui n'est qui est pas, euh, pas négatif sur... Euh, bah, les autres, euh, la nature, des choses comme ça. Ça, c'est mon exemple, mais je pense que chacun peut faire ce chemin-là, et c'est une quête individuelle, c'est une quête où euh, on va sortir, c'est pas une quête avec une épée et on va chercher des trésors, c'est une quête où on sort dans le brouillard, sous la pluie, et on a froid. Quoi. Et, mais il y, y a des choses qui peuvent nous aider, c'est notamment savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on sait faire. Alors Je ne vais pas parler vraiment de talent, parce qu'il paraît qu'on a un talent chacun unique, euh, sur lequel on peut s'aligner et être super efficace. Mais ça, c'est un truc personnel. Mais par contre, je vais parler un peu de. En tant que développeur, qu'est-ce qu'on a comme euh, capacité ou savoir-faire A priori, on sait coder. Alors, coder, c'est quoi c Déjà, c'est être rigoureux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je suppose que vous avez rencontré des gens et quand vous leur expliquez euh, il faut ça se passe comme ça, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui font euh, un peu. Euh, pour qui c est, c est, Ils ne sont pas rigoureux. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a aussi ce côté d'analyse, de, de modélisation. Pour résoudre les problèmes, on arrive à, à comprendre des problèmes complexes, où il y a des, des choses qui se passent un peu partout. On arrive à en tirer des conclusions et à en faire un modèle. Et donc à retranscrire des choses dans une manière différente. Et c'est aussi raconter des histoires, finalement. Voilà. Et pour moi, il y a un truc qui me touche encore plus. Ça, c'est une photo de la PyCon l'an dernier. Euh, c'est que ce métier-là... On est toujours en train d'apprendre, on est toujours en train de changer et on est sociable. On, on vient à la rencontre des gens, on est en train de communiquer. Euh, et vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes venus dans cette idée-là d'échanger, de, de, de partager, d'apprendre. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont euh, ben, très positives et euh, typiques de, de notre savoir-faire, de notre culture de, de développeurs. Et je, un truc qui me touche particulièrement c'est aussi le côté de libération parce que quand on développe on libère du temps en automatisant des choses, on libère l'esprit en laissant la machine faire des choses plus rébarbatives, en pouvoir se consacrer à des choses plus intéressantes. Et aussi on a l'habitude de libérer du code ou libérer de la, du savoir, de la connaissance. Et ça, c'est aussi des choses que beaucoup de gens ont peur de libérer des choses. Et nous, on n'a pas forcément cette peur là, on a l'habitude de le faire. Voilà. Une fois qu'on sait ce qu'on sait, qu sait faire, se dire ben voilà, pourquoi je le fais, qu -ce, à quoi je l'applique. Donc, chercher un peu sa mission. Euh, pour ça, toujours une, encore une fois, c'est une mission personnelle. C'est à vous de, de trouver ça. Le conseil, ça peut être de s'ouvrir, de sortir, d'aller à la rencontre de gens, d'ouvrir son esprit, donc euh, écouter les gens, mais aussi les, ouvrir son cœur. Donc, ça veut dire ressentir, savoir écouter ses tensions, ses rêves, et savoir au niveau des émotions ou des, de l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des gens, et trouver finalement euh, ce qu'on peut faire. Là où on est, euh, voilà, dans notre environnement, je suis ouvert et connecté avec, euh, avec ce qui se passe, et du coup, comme je me connais, je sais comment agir, et donc trouver ma mission. Moi, le, le mot que je mets dessus aujourd'hui, la réponse que je donne personnellement, c'est que tout ce côté changement, euh, adaptation, euh, cette habitude qu'on a, cette force euh, pour automatiser des choses, ou donner un peu d'amplitude, d'ampleur aux choses, euh, c'est hyper utile, voire nécessaire pour tout ce qui est défi de, de transition écologique et sociale. Ça, c'est ma réponse, après, à chacun de la trouver. En tout cas, ce qui, ce qui me semble évident, c'est que dans cette démarche-là, une des réponses individuelles, ça va être d'entreprendre. Alors, Au départ, ce n'est pas forcément créer sa boîte tout de suite, c'est déjà entreprendre sa propre vie, choisir, faire ses choix consciemment, et euh, et voilà, et avancer sur ça. Et en même temps, créer sa propre boîte, ce n'est pas forcément si compliqué. Et euh, Je pense que, encore une fois, c'est une quête individuelle. La première chose à faire, c'est de se poser des questions soi. Et pour ça, pour vous aider, il y a des gens qui sont là, des coachs, des psys, des... Euh, on peut sortir, rencontrer des gens, tout simplement, aller parler. Et euh, voilà. Donc se poser des questions sur soi, mais pas tout seul. Et quand on le fait, il y a des gens qui, qui l'ont fait avant nous. Il y a des gens qui le feront après, il y a des gens qui le font en même temps. C'est pas la peine d'essayer de... Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On peut se lancer, savoir où on va, mais toujours essayer d'être entouré et de faire des choses en même temps ou avec et avoir une assurance plus collective. Et surtout, à mon avis, ce n'est pas la peine de se projeter dans 10 ans. Ouais, bah, je vais faire encore quelques projets, je suis en tension, mais je vais faire dans 10 ans, je vais changer. Commencez maintenant et commencez ici avec les gens qui vous entourent. Je vais continuer sur quelques pistes. Au niveau du temps, c'est minutes, au niveau euh, quelques pistes concrètes pour ça, euh, donc là j'ai parlé un peu de, de coach par exemple ou de, de sortir pour se faire son chemin personnel au niveau euh, moi j'ai découvert les coopératives d'activité et d'emploi, euh, c'est euh, des structures c'est un peu comme du portage salarial, c'est à dire que vous êtes entrepreneur, vous gérez vos propres clients euh, vous êtes libre sur ce, ce point là et vous êtes salarié. Euh, et du coup, en tant que salarié, vous avez, vous pouvez euh, prétendre à la sécurité sociale, enfin l'assurance maladie, la, euh, le chômage si vous vous plantez, et euh, bon, peut-être la retraite. <rire> et euh, en plus, vous avez donc une, un côté coopératif. Donc vous avez une mutualisation de, de ressources, notamment la comptable, le juridique, des choses que vous avez pas envie de, sur lesquelles vous n'avez peut-être pas envie de, de vous concentrer au lancement d'une activité, et en plus, un accompagnement personnalisé, et notamment un accompagnement commercial, parce qu'on n'est pas tous euh, commerciaux de, de formation ou de, de nature, et du coup, moi je me trouve super à l'aise là-dedans. En plus, il y a des, y a des, ça ça, des dispositifs d'aide à la création d'entreprises, moi là, je suis là-dedans, et du coup, c'est hyper confortable pour euh, amorcer une transition, essayer une activité, et si ça marche, eh ben, j'ai plein de coopérateurs. Pour info, je suis dans une mutuelle de coopératives et j'ai un peu accès à un réseau de 6000 coopérateurs. Et du coup, euh, enfin, je ne les vois pas tous les jours, mais si j'ai envie, je peux aller rencontrer plein de gens qui potentiellement avec qui je peux faire des, des affaires. Et ensuite, donc ça c'est plutôt niveau structure juridique. Je vous recommande d'aller jeter un œil aux coopératives d'activités d'emploi. Et les coopératives de travailleurs autonomes, c'est les coopératives d'activité d'emploi qui mettent l'accent sur la coopération, justement. Euh, au niveau bureau, si vous entreprenez et que vous êtes euh, indépendant ou en coopérative, euh, allez voir les coworking et les tiers-lieux. Vous aurez un réseau local d'indépendants qui sont dans la même situation que vous, qui vous posent les mêmes questions et qui sont hyper motivés. Et en fait, euh, assez facilement, on, se, on voit qu'on a des points communs, on se peut se compléter, on peut faire des affaires ensemble. Et il n'y a pas besoin de, forcément d'être dans une entreprise euh, classique salariée. On peut être... Euh, dans un réseau de gens, et notamment des collectifs. justement. Pour votre activité, décidez ce que vous voulez faire. Il y a sûrement un collectif qui existe sur ça. S'il n'existe pas, vous le créez, vous trouvez deux trois personnes avec qui vous êtes en phase, et quand il y a du marché qui arrive là-dessus, vous foncez. En mode projet, plutôt. Voilà, ça, c'est quelques pistes. Du coup, à mon avis, aujourd'hui, il y a à peu près, enfin, moi, ce que je perçois, hein, c'est qu'il y a à peu près euh, tout ce qu'il faut, en tout cas suffisamment d'outils, pour avoir le choix, pour pouvoir se lancer. Ce n'est pas une question de euh, ben non, euh, c'est trop compliqué. Non, c'est un, un choix personnel. Du coup, est-ce qu'on a l'opportunité et est-ce qu'on choisit de le faire Moi je pense que si jamais vous ça vous semble clair que vous êtes en tension, que vous avez des rêves qui sont. Alors c'est. Moi j'étais loin en me disant que je ne veux peut-être plus être développeur de logiciels, mais vous pouvez être développeur de logiciels, ça peut être votre mission, et voir à, à quoi vous, vous l'appliquez. Euh, si vous avez ce sentiment-là d'avoir envie de changer, je pense que, quelque part, vous devriez le faire. Et l'enjeu, le vrai enjeu, c'est quoi Finalement, c'est votre vie. C'est-à-dire que l'investissement que vous allez faire aujourd'hui à vous poser ces questions-là, moi, j'ai l'impression que c'est euh, un, investi un investissement à vie sur votre bonheur au travail. Quoi. Et du coup, euh, ben, j'ai envie de dire... Allons-y. Et si vous voulez, on peut en parler. Euh, maintenant, je ne sais pas trop si on n'a pas, pas trop de temps pour les questions. Mais euh, sinon, au café, tout ça, n'hésitez pas à, à venir m'en me, parler. Je serais ravi d'échanger là-dessus. Ou, ou des astuces aussi, parce que là, j'ai échangé quelques pistes, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et ça, euh, je pense qu'on a moyen de, de reprendre le contrôle un peu, d'inverser le contrôle de, de notre... Activité. Et là, sur les slides qui seront mises en ligne, je pense, sur le, sur le site, euh, j'ai mis quelques références, des exemples de ce que j'ai cité. Comme ça, vous pouvez aller voir euh, directement. Merci. D'accord <rire> <rire> <rire> ben, Alors la question c'est est-ce qu'on vieillit bien en tant que développeur euh, Je me sens en passe de vieillir un peu. En fait, ça fait donc 14 ans que j'ai commencé. Et j'ai parlé d'usure, et peut-être que c'est l'occasion d'avoir quelques témoignages, peut-être de, de gens euh, qui ont plus d'expérience que moi, parce qu'il y en a. Moi, j'ai l'impression d'avoir envie de passer à autre chose, en tout cas. C'est, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut témoigner, c'est peut-être plus utile. <rire> <rire> Donc, une confirmation de l'intérêt de, de faire autre chose et ouais, de passer à, à autre chose. J'ai un ancien collègue qui, euh, ouais, des fois, je me, il s'est vraiment posé la question de, de changer de boulot et j'avais l'impression qu'il était bloqué sur euh, ben, qu'est-ce que je fais. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment euh, aller le voir et le, lui dire euh, ben, regarde, en fait, il euh, y a plein de trucs qu'on peut faire. Il y a vraiment plein de trucs. De la retraite, plus Ça, un peu euh, ma question c'est que dans votre approche euh, que vous avez citée par rapport aux coopératives de travailleurs autonomes, au coworking, comment on peut envisager un peu d'avoir un pilotage de cette évolution de carrière si on est une organisation d'entreprise différent. Alors la question c'est comment avec les euh, les coworking, les coopératives, on peut envisager euh, un pilotage de notre gestion de carrière. Euh, à mon avis, enfin, j'en suis au, vraiment au début de toute cette euh, démarche-là, mais d'après ce que je pressens, c'est qu'il y a des gens qui sont disponibles pour nous accompagner. Et euh, on peut trouver des, des gens ben, avec qui on... Euh, je parlais de coach tout à l'heure. mais ben, En fait, c'est des personnes qui sont capables de nous envoyer de, des retours, alors qu'ils ne vont peut-être pas décider à notre place, mais euh, avec qui on peut raconter et raconter notre historique et j'imagine avoir une relation euh, sur la, sur de la durée. Euh, moi, je me sens aussi euh, un truc sur lequel euh, qui me semble important aujourd'hui, c'est de me fixer géographiquement. Après, ça, c'est un choix personnel. Mais euh, et du coup, de tisser des liens euh, sur la durée avec euh, tout un tas de gens localement. Et du coup, j'aimerais bien. Ça, je, je le confirmerai peut-être dans dix ans. Mais euh, j'aimerais bien pouvoir avoir ces conversations euh, sérieuses sur euh, comment je me trouve dans mon activité, avec les gens avec qui j'avance, et, et vraiment faire ça euh, collectivement, sans forcément avoir euh, euh, une, une entreprise qui est, qui est dédiée à ça. Quoi. Une dernière question ah, il y a plusieurs. Et euh, je crois que la main là-bas a été levée depuis longtemps. <rire> euh, je suis aussi avec le, le sentiment du jeu, pas forcément par rapport au développement, parce que peut-être que ça change un peu, mais c'est vrai que souvent la façon dont c'est géré, par exemple, commercialement, comme des décisions, ou même euh, des fois pour caricaturer un petit peu, avoir l'impression d'être du côté des méchants, par exemple, une mais il y a des automatiques, etc. Euh, du coup, je me pose la question de faire euh, quelque chose d'utile pour les autres. Et excusez-moi euh, ce savoir, c'est qu est-ce qu'il y a des sites qui référencent, euh, par exemple, des besoins informatiques, des ONG, comme on a pu voir hier pour, pour la médiathèque en collaboration avec la Python, pour pouvoir éventuellement commencer par des petits projets et après se lancer carrément intégralement, mais avoir l'impression de faire des choses qui sont utiles pour l'humain. Et euh, pour la planète. Ça fait des fois, j'ai de pour les salauds. Euh, alors que techniquement, je Il mm -hmm. y a voilà. alors, La question, c'est le constat de, de travailler parfois pour les méchants. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des. Si on a, on a est plein de bonne volonté et qu'on a envie d'agir, de, de, est-ce qu'il y a des, des sites qui référencent un peu les actions possibles euh, Et les petits projets ou plus grands on, auxquels on peut participer Alors. Je ne sais pas s'il y a des, des gens qui, ont, qui connaissent des choses. Moi, à ma connaissance, je connais pas encore beaucoup. Euh, je commence à voir un peu ces différentes choses-là. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est un des enjeux. Euh, si ça n'existe pas ou que, pas, que ça ne répond pas à ton besoin, je pense que c'est vraiment un des trucs par lesquels il faut commencer. C'est-à-dire mettre en face les gens qui, qui disent euh, « voilà, j'ai besoin de ça », et de l'autre côté, des gens qui, qui ont envie d'y répondre avec une vraie euh, volonté d'impact euh, bah, positif, par exemple. Et, ça pour moi c'est une entreprise, quoi. Euh, mettre en relation ces, ces choses-là, c'est une place de marché ou je ne sais pas quel nom on lui donne, mais il euh, y a clairement un besoin là-dessus. Et d'être sur le terrain pour observer ces, ces besoins-là et trouver des gens, parce que l'avantage c'est qu'on peut être décentralisé et trouver des gens pour le faire, je suis sûr qu'il y a moyen et je suis sûr qu'on peut aller vachement vite. Il enfin, y, y a sûrement des petites choses, enfin, des petites choses, des choses à débloquer sur ça et il euh, faut y aller. Il y a peut-être un témoignage Oui, il y a des sites justement pour permettre soit des entreprises, des particuliers de traiter du temps de travail à des associations. Ça a été évoqué lors de la FACON 2013 sur un talk qui était sur la dépression. D'accord. <rire> Donc apparemment, il y a des sites pour, mettre un... pour faire ça. Merci, Merci beaucoup.